premier match contre la France champion en titre, y avait-il euh, un sentiment de peur euh, Je ne dirais pas un sentiment de peur parce qu'à euh, l'époque, euh, on jouait dans le championnat français déjà. Donc euh, on avait quand même une certaine maîtrise, une certaine qualité. Euh, lors du tirage euh, du match d'ouverture, quand on voit Sénégal-France, un match d'ouverture de la Coupe du Monde, bah, tout le monde se moquait de nous. <rire> <rire> tout, le monde, tout le monde se moquait de nous, euh, c'est le petit poussé, parce qu'on n'avait jamais participé à une Coupe du Monde, mais les gens, ils avaient, ils avaient oublié que euh, deux mois, trois mois avant, on avait fait quand même une finale de Coupe d'Afrique, perdu au pénalty, euh, même dominé, mais perdu au pénalty, donc on avait quand même certaines certitudes euh, lors des stages de préparation, on, on s'est bien préparé, euh, 11 guerriers, je dirais 23 guerriers, parce que... C'était un groupe, c'est pas seulement les, les, les 11 qui démarraient, mais c'est vraiment un groupe uni. Et on savait que l'impact physique allait être très très fort, parce qu'on avait décidé de faire mal. De faire très très mal, d'entrée de match, de, de montrer l'impact physique euh, qu'on avait. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des images, euh, des premiers contacts, euh, je vous dis que c'était assez, assez, assez, assez physique. Et, euh, et petit à petit, on commençait à prendre confiance. Et sous les premiers matchs, enfin sous les premiers duels, vous voyez euh, même un joueur battu s'accrocher. Euh, je me rappelle de c'est le capitaine, euh, plonger la tête en premier sous les, les jambes d'un français. Donc pour vous dire que <rire> c'était c'était vraiment la volonté de, de ne rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Et puis devant devant devant devant le monde entier, avoir la chance de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'ouverture, c'est exceptionnel donc euh, pour nous c'était c'était un rêve euh, d'être ici et puis le rêve c'est c'est euh, transformé en en, en, mais, euh, en réalité parce qu'on a réussi quand même l'exploit de battre champion du monde champion d'europe avec meilleur buteur je dans les championnats français euh, italien et angleterre avec Thierry Henry Triséguet et, et autres donc pour nous c'était vraiment euh, euh, euh, un jour magique. J'ai ouais. parlé avec Willy Sagnol et il a dit que la France ne pensait pas que le match contre le Sénégal était facile, que le Sénégal méritait de gagner, alors que la France manquait de force collective à ce match. Qu'en pensez-vous Non, mais il ne manquait pas de force collective. Je pense que c'était une nation euh, qui avait prouvé euh, champion d'Europe, euh, champion du monde. Donc je pense qu'ils avaient tous les atouts, euh, toute la confiance possible. Après, peut-être euh, un peu de relâchement, euh, peut-être parce que ce n'est pas évident euh, de jouer face à une équipe un petit poussée, euh, la plus petite équipe de, de la Coupe du Monde. Euh, il y a peut-être eu un relâchement, un relâchement coupable, euh, de ne pas avoir pris peut-être assez au sérieux cette équipe sénégalaise. Euh, euh, on savait que la France était sur le papier supérieur. Euh, le fait que aussi, Zinedine Zidane n'ait pas, pas joué, peut-être qu'ils euh, ont manqué aussi de, de, de créativité, de génie. Mais euh, ça n'empêche en, en, en rien la qualité euh, de l'équipe sénégalaise qui a quand même euh, joué sur ses valeurs. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, les sorties de balles. Il y avait un plan qui était défini, euh, avec euh, selon pointe et Diouf. Euh, et puis chaque fois qu'on avait le ballon, on avait décidé de sortir très très fort pour leur faire mal parce que euh, on avait beaucoup de vitesse et, et une base défensive quand même assez solide. Et on, on savait qu'on allait avoir un ou deux coups pour marquer et c'est ce qui s'est passé. Euh, ils attaquaient, ils attaquaient, on les a pris en compte, on est sorti très très vite et chaque fois qu'on avait l'occasion de sortir, c'était pour leur faire mal et c'est ce qui s'est passé exactement. Euh, avec à la baguette notre, notre maître, Bruno Metsu, qui a, qui a su quand même euh, euh, amener ses troupes là où il fallait. Il nous connaissait très, très bien. On a exécuté le plan vraiment à la lettre. Et ça a été difficile parce que la France euh, a eu les occasions, mais chaque fois, on a réussi quand même à, à, à, faire, le nécessaire, à faire le nécessaire. Mais c'était un match quand même euh, plein. Et aux yeux du au monde, franchement, c'était une fierté... Euh, euh, pour l'Afrique, pas, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique